Bonjour, merci euh, d'être euh, là pour euh, écouter euh, ce que j'ai à vous dire, quoi, hein, concernant, euh, bon, euh, tout d'abord euh, je tenais à faire cette vidéo euh, pour, euh, pour pouvoir m'exprimer profondément ce que je suis dans ma caractéristique, parce qu'apparemment euh, beaucoup, euh, beaucoup de personnes, euh, n'arrive pas à comprendre et donc euh, euh, ce, euh, en ce qui concerne le, le sujet de, sur la solitude donc, euh, euh, selon ce que je suis restée euh, depuis toujours je veux dire j'ai pas j'ai pas inventé sur euh, ce que je ne suis pas si, euh, si je l'avoue, euh, envers le, surtout le monde entier, euh, c'est que c'est dans ma caractéristique, je ressens comme ça. Mais bon, là, euh, certaines personnes euh, ne, ne consentent pas les choses de cette manière-là. solitaire peut-être euh, temporairement euh, mais euh, c'est juste pendant un temps après elle va changer alors que euh, non c'est moi euh, c'est euh, purement dans ma personnalité on ne peut pas changer de ce que je, je euh, par rapport à ce que je suis on, on ne peut pas changer sur le, le fait que euh, euh, que je dois être une autre personnalité. Euh, moi, il est inconcevable de devoir de changer euh, pour euh, le plaisir des autres ou pour être euh, euh, artificiellement bien reçu sur le fait, pour jouer un rôle, pour euh, alors que non, moi, je n'ai pas... Hein, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment me justifier autrement, d'ailleurs ça, ça m'incite à devoir justifier parce que beaucoup de personnes se doutent sur cette caractéristique, se doutent de notre comportement avec le temps, parce que moi je veux dire j'ai toujours été restée comme ça, toujours été comme ça. Même euh, quand il y avait mes parents, euh, même quand euh, euh, mes parents euh, m'ont toujours, euh, toujours accordé, ont toujours, euh, ils ont toujours accepté tel que je suis. Voilà. Ils m'ont dit, du moment que je sois heureuse, l'essentiel reste là. Seulement, eux, ils n'étaient pas solitaires, mes parents. Mais ils m'ont toujours accepté tel que je suis. Ils m'ont toujours. Voilà, et, et bon, euh, certains d'entre eux ne veulent pas, euh, ne s'en réjouissent pas de ce comportement, ils disent que je m'amuse, je m'amuse comme. Euh, je ne sais pas, à leur, à leur insu, je ne sais pas, euh, ils disent que je m'amuse à être comme ça, alors que non, euh, c'est pas parce que j'ai le sourire que ça y est, euh, euh, je joue un rôle, euh, même les gens solitaires, il hein, y en a qui sont, qui sont très communicatifs, on peut être très communicatif en, est, en étant solitaire, hein. euh, les gens, ils, je ne sais pas, ils ne, ils ne veulent pas euh, voir cela euh, parce qu'ils se disent, une personne solitaire, ils doivent euh, être dans une île déserte, euh, sans voir personne, c'est pas vraiment ça, il y en hein. a qui sont solitaires, euh, euh, bon moi je, je le suis, bon, euh, je suis euh, euh, dans ma profonde personnalité, Et ça, euh, ni rien, ni personne ne peut me changer euh, tel que je suis, mais c'est pas, pas une... Euh, caractéristiques euh, auxquelles euh, on doit vivre seul dans, dans une île déserte dans un Eldorado. Euh, euh, on peut vivre n'importe où en étant solitaire, hein, on peut être solitaire, mais même en ville. Hein, euh, les gens, euh, ça y est, ils disent que euh, ça y est, je, euh, je, je ne gambade pas euh, au sommet des montagnes, alors pour eux, ils estiment ça que c'est de la comédie quoi. Je joue la comédie, mais c'est absurde quoi. Je veux dire, moi, si je, si je suis solitaire, c'est pas euh, en inventant des choses euh, absurdes envers le peuple comme ça, mais en à dire tout et n'importe comment. Euh, euh, voilà, il y en a qui sont solitaires très communicatifs, il y en a qui sont solitaires euh, qui veulent euh, gambader au sommet des montagnes, il y en a qui qui, veulent, aller, qui tra veulent traverser des mers, il euh, y en a euh, toutes sortes de solitaires, hein. ce n'est pas forcément euh, de la façon on, du concept le, de l'environnement où on doit vivre, ce n'est pas vraiment ça, hein, la, la solitude, hein, euh, on peut être solitaire bien, bien dans sa peau, euh, tout en ayant euh, de très bons contacts, euh, euh, on peut, euh, mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est que euh, j'ai beau à avouer aux personnes, et euh, sur le coup, euh, bon, ils, ils acceptent parce que peut-être ils se disent elle euh, est peut-être comme ça. Mais euh, avec le temps, je sais pas, ils détournent ça comme euh, du mépris. Du, ils veulent, euh, ça y est. Euh, elle joue, elle fait de la comédie pour. Euh, pour euh, je sais pas, ils doivent se dire ces choses-là, quoi. Euh, moi, je ne me mets pas à la place des gens, mais euh, bon, j'ai cette impression qu'il y a une incompréhension totale au niveau de mes entourages, que les gens. Euh, n'accepte pas ça quoi, il se dit euh, « non tu ne dois pas te comporter comme ça, tu dois te comporter de, différemment envers la personne euh, ». Moi je me suis toujours comportée comme ça, même quand il y avait euh, mes parents, hein, je n'ai jamais caché, hein. je ne me suis jamais caché la face, jamais euh, Ceux qui n'ont pas remarqué ça, bah, moi j'y suis pour rien, hein, je et bon il y en a qui se sont euh, rien dit pensaient que j'étais vraiment euh, quelqu'un euh, avec de l'espérance en ayant euh, en, en refaisant ma vie euh, tout euh, en, en m'accommodant avec euh, quelqu'un euh, pour pouvoir faire m'accoupler euh, euh, accoupler, accoupler euh, et, et faire ma vie avec quelqu'un avoir des enfants non, moi c'est pas ça hein, ma vie, hein. moi je veux pas. Moi j'ai déjà vécu comme ça. J'ai déjà vécu, sauf que j'ai pas d'enfant du tout. Dieu seul euh, merci, je, je remercie énormément le, la nature, quoi. De façon à ce que je sois vraiment libre. C'est peut-être l'égoïsme, c'est peut-être. Euh, mais je suis de nature comme ça. Je, euh, je n'ai pas à être superficielle pour faire plaisir aux autres. dire, euh, voilà, elle est gentille. Elle est... Il y a des limites. Hein. On peut être gentil parce qu'on dit toujours euh, gentil, mais on peut bien en profiter. Voilà. Les gens, ils se, ils se disent ça. Les, les gens euh, qui ont toujours le sourire, euh, oh, ils sont très aimables. On va voir avec eux euh, comment on va les avoir. Comment on va les détourner autrement, on va essayer de les, de les pistonner, on va, enfin, de pas de pistonner, de… de euh, voilà, ils se disent, elle a leur sotte, euh, on comprend rien à la vie, euh, voilà, c'est, les gens ils, ils ont toute cette euh, appréhension envers l'autre, euh, l'apparence, et puis, des fois ça joue des tours, hein, je veux dire, même notre physique, moi, je, si j'ai le sourire, j'ai toujours eu le sourire, même quand j'étais bébé, hein, je souriais même pour rien, je, je rigolais. Alors euh, voilà, c'est dans ma nature, je veux dire, euh, même quelqu'un de souriant euh, ne veut pas dire euh, quelqu'un euh, qu'elle est faible, qu'elle est très gentille, elle accepte tout, elle, euh, on peut tout lui demander, euh, non, non, il y a des limites comme tout, hein. je vous dire, il y a des limites, euh, j'ai ma vie, je, euh, bon, euh, mon choix c'est de ne pas vouloir partager ma vie envers quelqu'un, je, euh, je ne suis pas dans, dans la mesure de... Devoir faire comme ça, quoi. je Parce que, bon, c'est mon choix. C'est mon choix de ce que je veux. Je n'ai pas à, à, à me en comparaître envers euh, des personnes qui aiment euh, être en couple, qui aiment euh, même s'ils sont solitaires, ils sont en couple. Mais bon, moi, je veux pas être comme ça. Si c'est pour jouer un rôle pendant un, un moment et après, ça joue des tours, salement. Euh, non, moi, autant mieux que je le dise très honnêtement, très franchement de ce que je suis. Et je, je n'ai pas à, à devoir des comptes à qui que ce soit. Moi, je, moi, je, je vis au jour le jour, euh, au présent au présent, et puis ma vie est, continue ainsi, quoi. Et j'en suis heureuse. Alors, les gens qui. Bon, qui euh, les gens proches ou des choses comme ça qui ne qui comprennent pas, bon c'est regrettable quoi. Parce que bon, euh, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours avoué de ce que je, je suis, je, je suis comme ça. Et, euh, à la, à la longue, il euh, y, y a de l'amertume la, ou de, de la déception envers l'autre, mais moi j'ai toujours été comme ça, et je leur ai avoué de ce que je suis. Donc euh, pourquoi m'en vouloir Moi je n'ai pas à m'en vouloir, je n'ai pas euh, à me rabaisser à dire voilà, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, non, euh, C'est à tout à chacun de savoir euh, euh, de savoir où, où se mettre, ou où, euh, où aller envers l'autre, euh, et puis d'accepter tellement de ce que l'autre est, mais si on n'accepte pas comme ça, bah, comment voulez-vous qu'il y ait un raccordement euh, total dans, dans une relation au niveau... Euh, moi, euh, je veux dire, euh, mes parents, ils m'ont complètement compris, ils m'ont accepté tel que je suis. Ils ont dit, euh, l'essentiel, les c'est que tu sois heureuse, voilà, que tu fasses ta vie euh, dans, dans le bien, dans le bien-être euh, total. Mais si les gens n'arrivent pas à comprendre... Euh, Ma, ma solitude, ben, je sais pas comment convaincre autrement, hein. s'il y a des, des heurtres, bon si, si ça émet des, euh, des doutes, des soupçons de ce que, soi-disant de ce que je suis pas, ou, c'est tout à chacun de voir l'imagination mais ça peut attention ça peut jouer des tours quoi hein, ça peut vous faire très mal hein. je veux dire moi j'ai toujours avoué de ce que je suis et voilà quoi euh, les gens il y, y, y a la plupart des gens ils m'acceptent tel que je suis et tant mieux je veux dire c'est ça rend un bien-être fou agréable et moi c'est ce que je souhaite pour vous. Je, je souhaite à ce que vous soyez bien. Euh, ne vous occupez pas de ma caractéristique si je suis solitaire, c'est que je le suis. Je ne veux pas cacher la face. Voilà, c'est. Moi j'ai pas d'autres euh, suggestions suite à, euh, suite à cette caractéristique que j'ai toujours, euh, toujours dit. Vous savez le pourquoi, le comment, pourquoi je suis solitaire, je, je n'ai pas, euh, c'est pas un problème psychologique, moi je n'ai pas à m'en vouloir, si les gens ne m'acceptent pas tel que je suis, euh, moi je suis pour rien, hein, je suis pour rien, euh, c'est dommage pour ceux et celles que j'ai regretté, qu'il qu y a des regrets. Mais pourquoi être euh, regretté si j'ai toujours avoué de ce que je suis, personnel personnelle, ma personnalité reste inchangeable Je ne peux pas vous convaincre autrement, je ne peux pas convaincre euh, bien plus que ça, ça la seule na la nature c'est euh, de ce que je mérite, de ce que… Euh, je n'ai pas à dire euh, voilà euh, il faut que je sois euh, de cette façon là, il faut que je sois de cette façon là pour bien raccorder les choses, pour bien euh, avoir de… Euh, il faut m'accepter c'est tout. Moi je dis il faut parce que c'est important ceux qui sont… Euh, euh, ceux qui veulent me suivre quotidiennement, ceux qui veulent… Euh... et puis que… moi je ne me... je veux pas changer, je ne veux pas être en couple, ça non, déjà donc je n'ai pas moi je je n'en veux pas, euh... je n'ai pas à me cacher quoi, et, et je veux dire c'est… chacun sa vie, euh... il, y a... il y en a tellement hein, des... des gens… Euh... Euh, on peut même être bien, même sans enfant, hein, on peut… Euh, on, on la vit très bien et puis voilà quoi. Les gens, ça y est, ils, ils ont vraiment de… Cette, euh, cet aperçu, euh, c'est juste une aperçu quoi, euh, mais apparemment ils ne veulent pas croire ma caractéristique. Voilà, il y a des gens, ils ne veulent pas croire, il y a un espoir, ils se disent, euh, ouais, elle va peut-être changer avec l'évolution du système, elle sera obligée de changer de la façon comme on, on, doit, on doit être, euh, on doit appliquer aux choses euh, selon les lois, et selon si, et selon... Euh, de ce qu'on.. Non, moi je ne changerai pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai je, je ne doute pas de ma personnalité. Moi j'ai toujours avoué, euh, depuis toujours. Même si euh, envers les proches, envers euh, j'ai toujours dit, attention, moi je suis une femme solitaire. Euh, alors eux, ils m'ont toujours accepté. Voilà, je, euh, je veux dire, il euh, n'y a rien à, à s'y attendre de ma part. Quoi, comment vous convaincre autrement Voilà, c'est. Euh, la vie euh, est ainsi faite et euh, voilà quoi. Mais ça ne veut pas dire que je, je n'apprécie personne. Je, je ne dis jamais les choses derrière le dos d'une personne. Jamais. Si la personne est concernée, bah, il faut qu'elle soit devant pour lui dire, pour que je, je dise tout. Mais jamais derrière le dos à dire voilà, euh, euh, mais je ne vois aucun rapport, je veux dire je n'ai pas, pas à me sous-estimer, à dire voilà, mais pourquoi je suis comme ça, je pas à me poser des questions, c'est parce que j'accepte être comme ça. C'est dans ma caractéristique, sinon j'aurais vu un psychologue. Mais je, je n'ai pas besoin de voir un psychologue si je suis bien comme ça. C'est pas parce qu'on est, euh, est dans une phase. Enfin, euh, on est. Euh, que, je ne sais pas, on, on est euh, par exemple dans, dans un, un milieu que.. On ne voit que les choses, euh, faire les choses seules, euh, tout, euh, un maximum de choses seules, que ça y est, euh, j'ai un problème psychologique, c'est pas normal, mais c'est vraiment n'importe quoi, hein, ceux qui pensent comme ça. Je veux dire, moi j'ai pas. Euh, les gens, ils ont. Ils... Bon, certes, ils ont beau à penser. Euh, à leur façon, mais je suis je suis vraiment fière d'être la personne que je suis, comme je disais précédemment sur la solitude, j'ai pas besoin d'être fière parce que j'ai un superbe appart, j'ai un, un château, j'ai une voiture de luxe, j'ai euh, un diplôme, euh, euh, hautement qualifié, euh, moi je suis fière de moi et voilà ce que ma, ma maman et mon papa m'ont su euh, mis au monde, euh, voilà c'est pas, euh, pas une, un handicap ou euh, euh, euh, non moi je reste telle que je suis, je suis heureuse, vous voyez j'ai toujours un sourire c'est pas euh, j'ai pas caché la face quoi bien ben, écoutez moi c'était juste pour dire ça et euh, prenez bien soin de vous quoi je veux dire euh, ce serait bien dommage de de vous de, de comment dire de d'être à l'approche de ce que je suis et avoir les, une, un, faux, un faux espoir, dire voilà, ben peut-être changer, alors que non, restez comme vous êtes, l'essentiel est là, hein, et puis euh, continuez sur euh, tous euh, vos, vos objectifs, euh, pensez à vous surtout, euh, votre bien-être, et, et, et voilà quoi il y a. Quoi, de, quoi dire d'autre de plus Bien. Bah écoutez, je vais vous laisser. Puis euh, je vous souhaite euh, bon courage à toutes et à tous. Et merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne euh, une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée. Merci, au revoir.